Salut tout le monde. Aujourd'hui, euh, je pense qu'on est le 5 avril 2018. Donc, euh, j'ai téléphoné à la, caisse, euh, à la Fédération des Caisses Populaires des Jardins. La Fédération des Caisses Populaires des Jardins me doit depuis euh, le 11 mars 2011 une somme de 480 sur un mandat universel euh, qu'elle m'a euh, produit que je puisse payer une amende. Euh, au ministère de, de, de la Justice du Québec, au département des poursuites criminelles et pénales, donc euh, euh, au département des perceptions euh, des amendes du ministère de la Justice du Québec. Euh, C'est certain que ça montait à 1880 Et il euh, y avait quatre mandats universels, un au nom du directeur des poursuites criminelles et pénales, Louis Dionne, et du ministre des Finances. L'autre était au nom de son adjointe Francine Moyen et le ministre des Finances. L'autre était au nom du juge Louis A. Legault et le ministre des Finances. Et le dernier euh, mandat universel était au nom de Gaston Gauthier du barreau du Québec et le ministre des Finances dans le dossier judiciaire 500 61 24 -0 -0 17- 088 c'est en 2008. Donc, euh, j'ai fait les mandats universels, ils m'ont collecté un peu plus tard, faut croire, voyez-vous. C'est parce que ce qui arrive, c'est que dans ce dossier judiciaire-là, tout le monde est dans la merde. Parce qu'ils n'ont jamais voulu reconnaître la distinction entre l'être humain et la personnalité juridique, donc euh, entre l'être humain et la personne physique. J'ai gagné ça, justement, en cours municipal de Montréal, ensuite en 2003. Ensuite de ça, j'ai gagné en 2004 en cours du Québec. Et finalement, j'ai gagné en 2004 en cours supérieure du Québec. Et personne n'a pu contester ou personne ne s'est opposé au fait que ces trois jugements-là forcent les avocats, les juges, les députés, les ministres, les notaires, les huissiers, les policiers... Euh, tout le monde force tous ces gens-là à respecter l'article 1 du Code civil qui dit que l'être humain possède la personnalité juridique, mais par les jugements qui ont été rendus en ma faveur, c'est pas rien que l'être humain possède, mais il est aussi le représentant autorisé de la personne physique, jean Normandin. Et donc, si on répète l'article 1 du Code civil, c'est l'être humain possède et est le représentant autorisé de la personnalité juridique, c'est-à-dire de la personne physique Jacques Normandin. Mais ça n'a jamais été respecté ni par les juges, ni par les avocats, ni par les notaires, ni par les comptables, ni par les huissiers, ni par les policiers, ni par qui que ce soit. Et euh, donc, euh, j'ai gagné en cours euh, du Québec là-dessus, euh, ils ne veulent pas respecter l'article 1 du Code civil, et encore moins l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, à l'article 1 qui dit que l'être humain possède aussi la personnalité juridique, mais l'être humain ne fait pas que posséder la personnalité juridique, il est le représentant autorisé contre l'article 128 de la loi du Barreau du Québec, même s'il n'est pas avocat, il est le représentant autorisé de la personne physique qui lui a été confiée. Et la personne physique, c'est un être inanimé, intemporel, c'est une fiction, ça n'a pas d'entité, en vertu de l'article 4.1 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité et en vertu de l'article 14.36 du Code civil du Québec. N'oubliez pas que euh, mon ami euh, et collègue ainsi que euh, partner, si vous voulez, dans le recours collectif contre le ministère des Revenus du Québec et du Canada l'année dernière, en 2017, vient d'arrêter. Il vient d'être arrêté. Ils l'ont menoté euh, mercredi de la semaine passée. Euh, quatre policiers de la Sûreté du Québec se sont rendus chez lui, à Saint-Romuald. Ils l'ont menotté, ils l'ont traduit devant un juge. C'est un juge de la cour commerciale de la Cour du Québec, de la chambre commerciale de la Cour du Québec, pour lui forcer à signer pour lui forcer à signer un document de faillite. Et euh, Sinon, s'il ne signait pas ça, bien, automatiquement... Euh, écoutez, euh, la, la, la, la juridiction n'existe plus. Et lui n'avait pas à signer ça. Puis quand on signe sous la menace, automatiquement, les juges, les avocats et les policiers ont violé, ont violé le code civil qui est interdit à quiconque de signer sous forme de menace. Moi, j'ai été emprisonné. Euh, le 12 décembre 2014 pour avoir signé sous la menace d'emprisonnement cette déclaration de revenus. Alors que je sais, puis je l'ai dit à la Cour, la Cour le sait, euh, Guy Fontaine, qui représentait l'Agence de du Canada, qui est avocat au barreau du Québec, le sait. Euh, mon avocat, moi, Michel Lebrun, qui a fait son possible mais n'avait pas le droit de rien révéler, le sait aussi qu'il n'y a pas de loi au Québec. C'est écrit dans l'article 1 de la loi I3 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec qui stipule « loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec ». Donc, il n'y a pas de loi au Québec. Et quand on dit « la loi autre qu'une loi du Parlement du Québec », ben cette loi autre-là, c'est la loi Z03 du fédéral de 1985 qui dit que les lois sont des lois non législatives. Donc, même s'il y a la Chambre des communes, même s'il y a le Sénat canadien, ce ne sont pas des législatures, parce qu'il n'y a plus de règne ici, il n'y a plus de pouvoir exécutif ici, il n'y a plus de gouverneur au Canada depuis euh, le chapitre 14 de 1893 et depuis le chapitre 53 de l'arrêté en conseil de 1897 du Québec, de la législature bicamérale du Québec. Donc, euh, on s'entend aujourd'hui que Claude Dubé, ils l'ont traduit devant un juge pour le forcer à signer et imaginez-vous, ensuite de ça, ils l'ont libéré parce que Claude Dubé n'a jamais signé. C'est de l'intimidation mais Claude était averti et Claude est au courant de ce que je fais. Il a compris ce que je fais et jamais il a voulu signer. Imaginez-vous qu'il est retourné euh, hier et avant-hier au Palais du Justice de Québec pour avoir des informations, à savoir à quelle heure il a comparu, pour avoir le repiquage audio de l'audition de la Cour et tout ça. Et euh, même que le juge lui a commandé de comparaître le 15 mai prochain devant lui. Il dit D'ici là, vous avez le temps de réfléchir pour le faire signer. Savez-vous que là, actuellement, j'ai téléphoné la Gendarmerie royale du Canada. J'ai téléphoné aussi la Sûreté du Québec et je les ai avertis que je vais utiliser les constables spéciaux, donc les constables qui sont les gardiens du palais de justice. Ils ont le pouvoir, eux, d'emprisonner le juge, d'aller chercher sur le banc et de le mettre à la prison, derrière les barreaux. Donc le juge qui s'est occupé, euh, le juge de paix qui a commandé à la sûreté du Québec de menoter Claude Dubé, de le traduire devant, au palais de justice de Québec devant un juge pour le forcer à signer. Mais ce juge de paix-là, je vais le faire emprisonner pour une journée. <coughs> je vous le dis là, pour une journée pour la forme. Et il faut que les constables spéciaux l'acceptent. Il faut que la Sûreté du Québec le comprenne et l'accepte. Il faut que le Barreau du Québec et tous les 26 000 avocats du Barreau du Québec le comprennent et l'acceptent. Que tous les notaires le comprennent et l'acceptent. S'ils ne le font pas, on est devant des bandits. C'est tous des bandits. Toute la gang, c'est des bandits, c'est des criminels, c'est des voleurs. Mais vous savez une chose, c'est que c'est difficile d'arriver et d'essayer de corriger le banditisme, le vol, l'extorsion, donc tout ce qui s'est passé à la commission Charbonneau. Pourquoi c'est difficile? Parce que les gens préfèrent se faire voler, se faire tromper, se faire mentir, en autant qu'ils sont capables d'aller dans leur compte bancaire qui leur appartient pas, pour pouvoir retirer de l'argent pour payer leur voiture, pour payer leur maison qui ne leur appartient pas, pour partir en voyage, pour s'acheter un bateau ou n'importe quoi, pour s'amuser. Donc tant et aussi longtemps que les gens peuvent s'amuser, et que nos gouvernants peuvent se remplir les poches à partir de nous, qui sommes endettés à 174% de notre revenu brut, que ce soit un revenu de fonds de retraite, de fonds de pension, ou que ce soit un revenu de travail, nous sommes endettés à 174% de notre revenu. Tout le monde ici au Canada, on est 36 millions de population, nous sommes tous endettés à 174% de nos revenus et l'impôt est censé être prélevé sur un revenu brut qui n'est pas de l'argent-dette, qui n'est pas une dette. Alors que si notre revenu brut est une dette, automatiquement, il est impossible, et l'agence de revenus du Canada, comme l'agence de revenus du Québec, n'ont pas le droit de prélever des impôts et des taxes ici. Donc, moi, j'ai proposé, tout simplement... Euh, au gouvernement l'année dernière dans notre recours collectif qui a été signifié par huissier au... Di... au euh... Au ministère de la Justice, à Revenu Québec, à Revenu Canada, au DPCP, au directeur des poursuites criminelles et pénales, euh, au service des poursuites euh, pénales du Canada et tout ça, à tout le monde, en tout cas. Les gens sont au courant, ils ont reçu le document dans lequel je demande tout simplement au gouvernement de taxer 2 toutes les transactions enregistrées à l'Association canadienne des paiements. Et ça, ça rapporterait deux fois et demi plus que toutes les taxes et les impôts. Perçu ici au Canada dans un an, sans que personne paye des impôts. Vous savez que ce que j'ai proposé permet d'abolir non seulement les impôts, mais toutes les taxes aussi. Toutes les taxes aussi! Mais je ne touche pas aux taxes euh, indirectes, c'est-à-dire aux taxes sur les biens, sur les produits. Moi, je m'attaque tout simplement à l'impôt sur le revenu, alors qu'il n'y a pas de loi. Ils ont emprisonné des gens, parce que ces gens-là, comme moi, j'étais emprisonné sous la matricule SHE03-4959-14. J'ai été emprisonné le 12 décembre 2014, on m'a libéré le 7 janvier 2015, parce que je connaissais la loi et parce que je suis gênant, parce que je demande au gouvernement, je demande aux avocats, aux juges, aux notaires, aux huissiers, aux policiers et surtout aux comptables de respecter l'article 1 du Code civil du Québec et de respecter et d'appliquer l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, chapitre C12, dans lequel ils reconnaissent la distinction entre l'être humain et la personne physique, et surtout, par, laquelle, par lequel article nous avons une sûreté qui est, se trouve à être votre certificat, votre certificat de naissance du directeur de l'État civil du Québec, et votre sûreté vaut, a une valeur par individu ici, au Canada, ben en tout cas ici pour le Québec, entre 4 millions et plus de 15 millions de dollars. Moi, ma sûreté à moi est à 13 millions 300 000, 000 dollars. Je connais quelqu'un qui a une sûreté qui est à 4 millions de dollars. Et ça, ça appartient à la personnalité juridique. Donc, ça appartient toujours au gouvernement. Ça appartient à la personnalité juridique Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin à qui on a confié la personnalité juridique aussi, Jacques Normandin, qui lui a un numéro d'assurance sociale 231-249-525. Et oubliez pas, quand on parle de Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, ou de Jacques Normandin, dans la tromperie, dans les perfides euh, composantes euh, de l'instruction des avocats, de l'éducation des avocats, des juges, des notaires et tout ça, cette perfidie-là que, que commettent ces gens-là savent que quand ils vous appellent euh, Monsieur Normandin, Madame Normandin ou Mademoiselle Normandin ou le patronyme que vous voulez, automatiquement ils s'adressent à une chose, ils s'adressent à leur propriété à eux autres. Et n'oubliez pas, là vous allez entendre justement une entrevue. Euh, entre, un entretien téléphonique avec euh, une représentante de la Fédération des Jardins dans lequel elle, elle me désigne M. Normandin, puis je ne l'assigne pas. Ça ne me donne rien parce qu'elle elle ne connaît pas ça. Mais les avocats et les juges le savent. J'y ai expliqué, vous allez le voir. Mais quand on dit euh, Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, le ministère de la Justice s'est adressé à Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, mais en commençant par Normandin, en voulant dire Monsieur Normandin. Ils n'ont pas dit jean joseph pierre antoine Normandin. Ils ont écrit Normandin, virgule jean joseph pierre Voyez-vous, ça veut dire « Monsieur Normandin ». Et quand c'est « Monsieur Normandin », c'est une chose inanimée, intemporelle, qui date de la loi 6 du Fructidor de l'an 2 du 23 août 1794, qui fait que tout ce qui appartient à votre nom de famille, à votre personne physique, qui est inanimée, qui est intemporelle, qui est une fiction, qui n'a pas d'entité, monsieur ou madame ou mademoiselle Normandin, ce sont des propriétés intellectuelles du gouvernement, et à cet effet-là, votre dette privée comme votre dette publique est, à, est sous la responsabilité des gouvernements. C'est pour ça qu'il est urgent, il est urgent de supprimer l'impôt sur le revenu partout au Canada. Il est urgent de le faire et taxer 2% toutes les transactions enregistré à l'Association canadienne des paiements, ce qui rapporterait deux fois et demi plus que toutes les taxes et les impôts perçus au Canada, et ça permettrait aux entreprises, aux entrepreneurs, à ceux qui sont riches, d'aller chercher leur argent dans les paradis fiscaux et de remettre ces, ces argents-là dans les comptes bancaires des institutions financières qui sont membres de l'Association canadienne des paiements, mais qui, ici, actuellement, sont tous installés aussi dans les paradis fiscaux pour protéger leur argent contrevenu Québec, contrevenu Canada, N'oubliez pas que la Fédération des Jardins est une corporation, c'est une personne morale sous la forme juridique qui commence par le numéro 11 et elle est, elle est tout simplement enregistrée au registraire des entreprises et des biens non réclamés, puis ça appartient à Revenu Québec. Donc, quand je me suis présenté, moi, euh, à la Caisse populaire des Jardins, euh, Brom-Missisquoi, euh, pour demander la demande, la formule demande formelle de paiement, le formulaire RC251, qui fait que Revenu Canada réclamait euh, de l'impôt sur le revenu à la personne physique, Jacques Normandin 231-249-525. Mais ben là, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, donnez-moi la copie de la demande formelle de paiement de, du formulaire RC251. Et je crois que c'est Mme Grenier qui était là et Mme Grenier ne voulait pas. J'ai insisté j'ai dit « Allez me chercher ce formulaire-là, vous prenez de l'argent dans mon compte pour payer Revenu Canada, il n'y a pas de loi ici, c'est écrit là-dedans, c'est écrit dans le formulaire de demande formelle de paiement de l'Agence du revenu du Canada, et c'est confirmé par les formulaires, c'est confirmé par l'article 1, de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec qui dit « Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Et étant donné qu'il n'y a pas de loi législative, c'est confirmé dans la loi fédérale de 1985, chapitre Z03, qui dit que les lois au Canada et au Québec ne sont pas des lois législatives, même si elles sont adoptées à la Chambre des communes et au Sénat canadien. » et même si elles sont adoptées ici à l'Assemblée nationale, qui a été créée en 1968, mais dans lequel le registraire des entreprises de revenu Québec a tout simplement euh, informé, formellement, par écrit, que l'Assemblée nationale du Québec a été créée en 1867. C'est complètement faux. Mais ils l'ont écrit, et c'est ça ce qui permet au fédéral de venir ici et de continuer à prélever des taxes et des impôts hors la loi, mais ici, nous autres, là, ce qui est important de comprendre, parce qu'on est tous des peureux, il faut se laisser voler, il ne faut pas dire un mot, parce qu'on ne pourra plus avoir notre passeport canadien, parce qu'on va avoir peur de perdre nos allocations familiales, parce qu'on va avoir peur de perdre notre fonds de retraite. Là, je viens de recevoir euh, mon premier chèque de retraite Québec. ok Et c'est la Fédération des Caises-des-Jardins. Le chèque vient de la Fédération des Caises-des-Jardins. Je peux pas encaisser ce chèque-là, c'est complètement impossible. Il est de, de, de 2 912 ça comprend les arriérages. Et avant avant d'encaisser ça, il faut que je m'assure que Revenu Canada, que le Parlement canadien me donne mon, ma prestation de retraite du fédéral. Et je me suis toujours battu contre le Québec sur la question des impôts, mais c'est toujours le fédéral qui m'a puni, qui m'a attaqué, et je vais protéger le fédéral qui m'a qui, qui puni, mais je ne protège pas le Québec. Parce que le Québec est administré par des avocats du barreau du Québec, et le pouvoir central est à Ottawa, et tout, tout le pouvoir central est administré par des avocats du barreau du Québec. C'est le barreau du Québec le barreau de la province de Québec de 2018, puis ça c'est bien écrit dans son numéro d'enregistrement du directeur de l'État civil du Québec, qu'ils disent bien le barreau de la province de Québec, on est en 2018, alors que le barreau c'est supposé d'être le barreau de l'État national du Québec, qui est censé euh, désigner le barreau comme étant le barreau de l'État national du Québec en vertu de la Constitution du Québec, la loi E20.2 de l'an 2000. Donc, je pense que jusque-là, on s'est compris... Euh... Écoutez, j'en veux pas aux gens qui veulent s'amuser. J'en veux pas aux gens qui veulent pas perdre leur passeport et tout ça. Il s'agit tout simplement de corriger le système. Moi, je n'ai jamais renoncé à Jacques Normandin qui n'a pas de vie, qui est inanimé, qui est un enfant fétal en vertu de la loi sur les laboratoires médicaux, article 1J, qui dit qu'un enfant fétal, c'est un défunt. Donc, quand on vit au monde, on est un survivant, puis quand on est survivant, que ce soit un sinistre ou une catastrophe quelconque, le gouvernement est obligé de nous de nous dédommager. Et ce dédommagement-là, c'est le montant que vous avez dans votre sûreté, qui est, au, qui est enregistré sur votre certificat de naissance et qui est confié au directeur de l'État civil du Québec sous son vidimus. Donc, on a... On ne retarde pas plus que ça. Je vous fais entendre ce qui s'est dit à la Fédération des Caisses Populaires tantôt. On commence. Bonjour tout le monde. Là, je vais faire un appel à la Fédération des Caisses Populaires des Jardins de l'Estrie euh, pour régler euh, la question euh, d'un mandat universel qui traîne depuis le 3 mars 2011, un mandat universel de 480 que la Caisse des Jardins Bromisquois a, a reçu, et euh, je ne sais pas ce qui est arrivé avec ça. On est aujourd'hui euh, le 5 avril 2018, et euh, là, si ça ne marche pas, je suis obligé de loger une plainte pour vol à la Fédération des jardins euh, de l'Estrie et à la Caisse populaire euh, des jardins Bromisquois. Donc, euh, j'appelle et on va voir exactement ce qui va se passer avec ça. Fait que ça sera pas long. Des Jardins du Québec, région des Cantons de l'Est. Veuillez prendre note que les modifications ont été apportées au numéro de poste téléphonique. Ils sont maintenant précédés du 7050. Dorénavant, vous devez faire le 7050 suivi du numéro de poste de la personne que vous désirez joindre. Si vous connaissez le numéro du poste de la personne que vous désirez joindre, composez-le maintenant. Pour consulter le répertoire des noms, appuyez sur le 9. Pour obtenir de l'aide ou si vous ne disposez pas d'un appareil à clavier numérique, veuillez demeurer en ligne. Une téléphoniste vous répondra. Bonjour, madame. Écoutez, euh, j'ai un problème, moi, avec un mandat universel. C'est une traite bancaire euh, euh, qui a été faite euh, le, le 3... Attendez un petit peu. Ça a été fait, ça? Le 3 mars 2011. Pour et euh, droit, le c'est euh, le Là, par contre, monsieur ici, vous êtes avec la téléphoniste. Donc, pour ce qui est des traites bancaires, ça se fait avec euh, la caisse centrale. Je vais me euh, mettre en communication avec eux, ça avec vous. Euh? Madame, c'est déjà fait, ça. Oui? C'est déjà fait, et puis c'est la Caisse centrale qui m'a référé à Madame Emmanuelle Cazet, à la Caisse populaire Desjardins, Brown Missisquoi, qui avait fait les traites bancaires. Et euh, je cherche à savoir qu'est-ce qui est arrivé avec la traite bancaire numéro 35 12 85 548 de 480 Alors, communication avec Mme Cazin, hein? Oui, mais elle veut pas. Il n'y a pas personne. Ça fait des années, madame. On est rendu en 2018. Madame Cazet a ce dossier-là en main. Et j'ai l'impression qu'elle a une commande qui fait qu'elle n'a pas le droit de répondre à ça. Et c'est de l'argent qui doit me revenir. Ça, il y a des intérêts là-dessus depuis 2011. Ils n'ont jamais voulu... On va aller voir c'est qui ça. Ben, c'était M. Stéphane Benjamin, ouais. mais là, ça a été remplacé euh, par, euh, je pense, y a un nouveau directeur depuis euh, le mois de septembre euh, 2017. Mais, euh, euh, je vais vous dire franchement, c'est depuis 2011 que j'essaie de savoir qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce qu'ils ont donné la, le mandat universel de cette traite bancaire-là à Revenu Québec ou Revenu Canada où est-ce qu'ils ils se sont mis dans les poches, c'est tout. Il y en a qui m'ont dit que le mandat universel de 480 ça faisait trop longtemps et que ça valait plus rien. J'ai dit, ça, ça se peut pas. J'ai dit, on a pris de l'argent des billets de banque, de la monnaie numéraire et divisionnaire, pour être capable de faire un mandat universel de 480 Et aujourd'hui, vous me dites que ça existe plus, ça se peut pas donc c'est mon argent, ça doit euh, me tu, revenir donc, dis, je suis la téléphoniste donc je ne connais pas du tout, oui même, je hein. sais donc vous c'est avec quelle caisse vous dites ben euh, euh, c'est la caisse populaire euh, Brome-Missisquoi oh. euh, c'est le transit 90027 de la succursale 815 on va aller voir ça. Euh, je vais prendre votre nom et prénom hein. moi c'est Jacques-Antoine Normandin alors, on va se mettre en compte. Mais le, le compte, écoutez, c'est que le, le compte bancaire est au nom de Jacques Normandin. Le numéro de folio, c'est 038-132. Moi. Euh, donc on va se mettre en communication avec notre service aux membres qui est l'endroit le, où est -ce on peut faire des plaintes là, pour voir si ça pourrait avancer si vous dites que vous avez déjà communiqué avec la caisse. Ah oui, même avec M. M. M. Coulombe qui était au contentieux juridique euh, à Lévis pour euh, le mouvement pour les caisses des Desjardins. Là. Et euh, je n'ai jamais eu de nouvelles de ça. Ça traîne depuis 2011, madame. Donc je vais aller vous présenter. Je vous reviens. Ce ne sera pas bien. C'est bien aimable. Hum. Nous oui. sommes en communication avec ma collègue Mélanie qui va pouvoir poursuivre l'appel avec vous. Ok, vous merci, êtes bien, monsieur bien bonjour merci. merci. Bonjour M. Normantin. Bon Mélanie. Bonjour. Euh, bonjour Madame. Bonjour. On m'a expliqué la situation, on vient de nous dire que vous êtes en train de faire des, des recherches en tant que telles, comme quoi que vous avez fait une traite bancaire en 2011. Le 11 mars de 2011, il, en avait, oui, oui. il y en avait 4 traites bancaires et puis il y en a 3 qui ont été encaissées. Euh, par euh, le ministère euh, des Finances, ainsi que par un juge. L'autre, c'est par euh, euh, maître Dionne, qui se trouvait à être... Euh, euh, et Madame Moyen. Donc, il y avait deux autres traites bancaires au, au département des poursuites criminelles et pénales et du ministère des Finances. Et le seul qui l'a pas encaissé, c'est le barreau du Québec, Gaston Gauthier, et euh, le fameux numéro... Euh, en question là, de la traite bancaire, si vous voulez le prendre en note, c'est 12 85 548 et Il montait à 480 Donc, et depuis ce temps-là, ce qui est arrivé, c'est que euh, la Caisse populaire des Jardins euh, a eu une demande de saisie du solde du compte bancaire 038-132 par euh, Revenu Canada, donc par l'agence de revenu du Canada. Et moi, je leur ai dit non, j'ai dit écoutez, je lui ai dit, vous n'avez pas vous avez pas le droit de prendre le solde comme ça, euh, étant donné que je conteste cet impôt-là, il n'y a pas de loi, c'est écrit dans la loi I3 de l'impôt sur le revenu du Québec, euh, loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec, donc il n'y a pas de loi ici, et j'ai dit moi je veux contester ça devant les tribunaux. Et euh, ils n'ont pas accepté ça. Et j'ai demandé le fameux formulaire RC251, la fameuse demande formelle de paiement que Revenu Canada donne à l'institution financière pour euh, autoriser la saisie du solde du compte bancaire 038-132. Et ça s'est réalisé quand même malgré tout. Et là, euh, je faisais une recherche ce matin et la Fédération des caisses des jardins du Québec est enregistrée à Revenu Québec. Au bureau de registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Donc, la fédération des Jardins, elle est assujettie à Revenu Québec sous le numéro 11 79 63 00. Donc, c'est pour ça que la caisse populaire Brumisquoi n'avait pas le choix de saisir le compte bancaire parce qu'elle appartient au fisc. Alors que les caisses populaires ne sont pas censées être dépendantes ou soumises à la fiscalité de Revenu Canada ou de Revenu Québec, ça appartient aux membres, c'est une coopérative, il faut que les membres soient au courant de ça. Et moi, ben, depuis ce temps-là, je suis victime de ce fameux mandat universel-là, euh, puis je voudrais tout simplement savoir qu'est-ce qu'ils ont fait avec, est-ce qu'ils ont mis l'argent à Revenu Québec à Revenu Canada ou est-ce qu'ils l'ont tout simplement dit, détruit pourtant ça a été payé en, en monnaie numéraire et divisionnaire donc en billets de banque c'est pas de l'argent scriptural c'est certain que le modèle universel, c'est de l'argent scriptural, ça. Ce pas des billets de banque comme tel, mais ça équivaut à un chèque. Et en plus de ça, c'est mieux qu'un chèque certifié, parce que ça vient directement de l'institution financière. Et je sais pas ce qui est arrivé avec ça. Donc, je cherche euh, la source, comment je peux dire, la, la, la finalité de la transaction de tout ça. J'aimerais qu'on qu me formule un document signé euh, par une autorité officielle qui puisse me dire qu'est-ce qui est arrivé de la conclusion de la transaction du fameux mandat universel numéro 35-12-85-548. C'est tout ce que je demande, là. Vous m'avez dit, c'est quoi le numéro de, de cette traite? La traite bancaire, c'est un mandat universel numéro 35-12-85-548. Euh, qui était daté du 11 mars 2011. Le 12 mars? Le 11 mars. Le 11 mars, et c'était un montant de 480 que vous mentionnez. Oui, et euh, l'acheteur le, le, buyer, là, euh, sur le mandat universel, c'est Normandin Jacques, donc c'est la personne physique, tout écrit en lettres majuscules. Euh, donc, il, était fait à... il était fait pour payer quel ordre? Il était fait pour payer euh, le barreau du Québec. Était... Il était euh, tout simplement libellé à l'attention du ministre des Finances et de Gaston Gauthier okay, de, de, du barreau donnez, du Québec. Vous me donnez tellement de plusieurs ordres. Ouais. Donc, le... Cette traite bancaire-là là, était faite pour. Au nom de Gaston Gauthier et ministre des Finances. C'est ça qu'il y avait dessus. Oui, avec le numéro de dossier judiciaire, là, prenez-le en note, parce que c'était pour payer l'amende du dossier judiciaire, et le dossier du judiciaire, c'est numéro 500-61-240017-088, donc 500-61-240017-088, c'est en 2008. Ok, puis là, c'est parce que Monsieur Gauthier vous mentionne qu'il l'a pas reçu cette traite. Euh, non, moi, ce qui est arrivé, c'est que je l'ai envoyé, c'était une traite de 480 dollars. Et euh, ce qui est arrivé, c'est que c'était le même montant pour les quatre traites bancaires. Ils ont tous des numéros qui se suivaient, vous comprenez. Et euh, le juge Louis-Allego. Euh, ainsi que le ministre des Finances. Ce, ce mandat universel-là a été encaissé. Euh, Madame Francine Moyen, qui est l'adjointe du directeur des poursuites criminelles et pénales, ainsi que le ministre des Finances, parce que c'était libellé au nom de Francine Moyen et le ministre des Finances, ça a été encaissé aussi. Et le chèque, le mandat universel au nom de Louis Dionne. Et le ministre des Finances, ça a été encaissé aussi. Je vous arrête, M. Normandin, parce oui. que vous nommez plein de noms, plein d'informations, plein de situations. Votre but précis, M. Normandin, le seul et unique but que vous voulez qu'on fasse à la caisse, oui. c'est retracer la traite bancaire. Exactement. Je pense montant de 480 que vous avez fait au nom de Gaston Gauthier. Exactement. Ah ben avec le numéro, il faut quand même donner le numéro. Là, je parce... vous arrête, M. Normandin, vous mélangez avec toutes les autres informations, okay. tous les autres noms, tous les autres numéros que vous donnez. Ça devient beaucoup trop d'informations, de détails qui ne sont pas utiles là, présentement. Ok. but, M. Normandin, vous voulez que je sorte la traite bancaire du 11 mars 2011, au montant de 480 qui a été fait au nom de Gaston Gauthier. C'est tout ce que vous voulez qu'on fasse en caisse. Oui, mais pour, avec le numéro de mandat universel, comme je vous ai donné tantôt, numéro 3512. 85 548. C'est ça le numéro du mandat universel. Donc, si vous êtes capable de retracer ça. et Pardonnez moi pour... le mandat universel, le numéro. OK, c'est le numéro 35 12 85 548. Ça, avec ce numéro-là, vous allez retracer toute la transaction au complet jusqu'où ça s'est rendu. Et à, au fait, euh, vous Et pouvez m'appeler... Monsieur Normandin, oui. je vous à tous les détails. Je vous arrête, j'en je, ai pas besoin là, parce qu'on va mélanger les choses. Oui. Votre but, là, c'est de savoir si ça a été payé. Ben, si ça a été payé, à qui ça a été payé? Est-ce que la transaction a été... Parce que n'est pas supposé que je l'ai payé en billet de banque, moi, au greffe du palais du 6 de Coindesville, ils n'ont pas accepté, le greffe du palais du Ciel de Coindesville n'a pas accepté votre mandat universel, et j'avais de l'argent numéraire et divisionnaire dans mes poches, donc des billets de banque, et j'ai payé tout le montant au complet en billets de banque, et ce mandat universel-là, ce, cette traite bancaire-là, je l'ai retourné, moi, à, à Monsieur à Renaud Coulomb qui est à, qui est à la direction du contentieux du mouvement des Jardins et il me l'a retourné et là moi la dernière fois je l'ai retourné par courrier recommandé à la caisse populaire des Jardins et ça n'a pas été euh, encaissé. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec ça, mais moi, c'est certain que je ne pouvais pas rien faire parce que euh, ce qui est arrivé, c'est que le compte bancaire, le folio bancaire 038-132, ils l'ont simplement euh, désactivé. Alors que moi, je voulais pas désactiver le compte de Jean Normandin, 231-249-525, de, de Monsieur Normandin, si vous voulez. Vous avez un autre compte, le présentement, c'est Desjardins? Euh, non, mais euh, la Fédération des jardins, je viens de recevoir, moi, euh, le, le premier, le premier chèque de retraite québec, euh, il est à 2912 et 80. J'ai vu que c'était la Fédération des Caisses des Jardins du Québec. Et je me suis dit, écoute, je peux pas, moi, encaisser ça tant que j'aurai pas une réponse finale du, du fameux mandat universel. Vous comprenez? Et en plus de ça, mais ben ça, c'est un chèque de 2 912,80, alors que la réserve de liquidité numéraire actuellement par capita au Canada est de 1600 dollars, pas plus. Ça fait qu'il y a quelque chose qui... Donc, moi, je vais avoir des réponses. Je connais très bien le système. Je connais le droit. Je connais le système bancaire. Je connais tout ça. Il pas de problème avec ça. là. Vous ben comprenez? Oui. Et votre, votre numéro de téléphone pour vous joindre, qu'est-ce que c'est? C'est dans le 438-390-6246. Mais là, vous, êtes, vous avez le numéro chez ma mère... Au 450 260 -2 Un numéro de téléphone, M. Normandin, ou est-ce que moi, je peux que quelqu'un de mon association puisse vous rejoindre ah, OK, OK. Ça, vous allez même, vous pouvez laisser un message si y a ça ne répond pas. que okay, je veux un numéro de téléphone, M. Normandin. OK. 438-390-6246. Oui? Et quand vous m'appelez M. Normandin, c'est la personne physique à qui vous vous adressez. Ce n'est pas l'être humain, là. Et c'est comme ça pour toutes les institutions financières. Quand on s'adresse à, à un patronyme par monsieur, madame ou mademoiselle, même si le gouvernement fédéral vient de faire un peu des, des, des, des, des sparages là-dessus, euh, quand vous vous adressez à monsieur Normandin, vous vous adressez, vous vous adressez à une chose. Moi, je suis son représentant autorisé en vertu de trois jugements à la Cour municipale, à la Cour du Québec et à la Cour supérieure, qui force le gouvernement et les banques à respecter l'article 1 du Code civil et l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne concernant l'identité entre l'être humain et la personne physique. Et la Charte du Québec concerne aussi la fameuse sûreté Monsieur Normandin, est oui. Compliqué. Je vous remercie beaucoup de tous les détails que vous êtes en train de me okay. mentionner. C'est okay. très intéressant. Par contre, moi, ça ne m'avancera pas dans la demande. Non, je sais, je sais. De oui. Écoutez, M. Normandin, je comprends votre situation. Je l'entends très bien. Euh, il y a des informations que je n'ai pas besoin d'avoir, moi, okay. ça ou euh, ça m'importe. Pas que ça ne m'importe pas, mais ma situation, à moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire votre demande de, de voir où est-ce qu'il y en a. Justement, est au moins ce, cet instrument monétaire-là pour me rassurer. Sinon, moi, je ne peux pas changer le chèque de la Fédération des Caises des Jardins du Québec de 2912 et 80. C'est le chèque numérique. Okay. Je j'ai pas besoin de cette information-là, M. Okay. nord Je ne veux pas qu'on mélange toutes les situations. Donc, non, il ne faut pas vous mélanger. Je suis d'accord. Si vous avec l'autre compte que vous avez ailleurs, vous avez droit à ce remboursement-là, ça vous appartient tout simple. Oui, mais moi, je ne okay. peux pas arriver à me confier mon argent à une institution. Financière qui n'est pas capable de me donner leur juste sur les transactions. Vous comprenez? Ça me met dans une forte insécurité, et euh, en plus de ça, le compte 038-132, je veux l'activer, on ne veut pas l'activer, et je maintiens à ce qu'il soit activé, je n'ai jamais renoncé à ce compte bancaire-là, et Jean-Normandin, 231-249-525, est le constituant de ce compte bancaire-là, et le titulaire du compte bancaire, c'est la Caisse des jardins et ça, c'est dans, dans le glossaire du registre des biens personnels et réels mobiliers du ministère de la Justice. Donc, je sais comment. Comment, comment identifier la ah, mais personne bon, suspect. Je vais communiquer toutes les informations que vous m'avez mentionnées à les personnes qui s'occupent de cette situation. Ouais, c'est Emmanuel Cazet ici à, à la Caisse Desjardins-Bromisquois qui a le mandat de s'occuper de ça. La Caisse Centrale m'avait expédié, euh, expédié tout simplement le dossier à Mme Cazet et elle n'a pas autorisation à me répondre sur ce document-là. Fait que là, ben, c'est entre vos mains, Madame. Bien, je vous remercie beaucoup. C'est moi vous qui vous remercie. Journée, Je vais contacter tout ça, puis il euh, y a quelqu'un qui va vous revenir, qui va vous communiquer avec tout ça, d'accord? Vous êtes bien aimable, ma chère madame. Merci je vous remercie beaucoup. beaucoup. Je, ben, je maintiens, hein, n'oubliez pas, je maintiens l'activité de mon compte bancaire 038 132, même si personne ne l'accepte. On s'entend bien? Oh, écoutez, ça, ça vous regarde, moi... Oui, euh, bien moi, c'est parce que je, je n'accepterai pas que la Caisse populaire ait une décision arbitraire de, de, de supprimer l'activité du compte 038-132 du folio euh, du, du, du transit 90027 de la succursale 815. C'est impossible, c'est impossible parce que le mouvement des jardins, ça va lui coûter cher. Ils ont pas le droit de faire ça. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Moi, je ne règle pas les lois de chez les mais M. Normandin, mais je suis mais... tout ça et j'envoie le message. Ben, vous êtes bien aimable, oui, vous êtes bien aimable, madame. Merci, Merci. bien sûr, c'est une excellente journée. Vous, pareillement. Au revoir. Merci, au revoir. Donc, euh, vous avez compris euh, ce qui s'est passé. Euh, c'est certain que euh, j'en ai dit beaucoup parce qu'on était enregistrés. Vous comprenez? J'ai enregistré comme. Euh, euh, l'UPAC ou comme n'importe qui peut avoir enregistré des conversations téléphoniques euh, qui ont été utilisées euh, à la commission Charbonneau. Donc, euh, on peut faire ça. Et euh, aujourd'hui, c'est certain qu'il qu fallait que j'en dise beaucoup parce que ça, c'est public ce que j'ai là. Tout le monde est au courant aujourd'hui de ça. Et n'oubliez euh, pas une chose, hein, c'est que moi, ce que je fais, c'est pas pour défendre le système, c'est pour le corriger. Ça, il faut s'entendre là-dessus. Là. Je ne veux pas défaire le système. Des bandits, il y en aura tout le temps. Vous le savez, vous, vous vivez avec des bandits. Tous vos biens sont confiés à des bandits, à des brigands. À Alibaba et les 40 voleurs, si vous voulez, si on veut trouver un modèle à quelque part. Donc, les banques, c'est comme ça. Et quand elles m'appelaient M. Normandin, c'est tout simplement M. Chose. Parce que Normandin, comme j'ai dit... Euh, est né de la loi 6 de Furtidore de l'an 2 du 23 août 1794, et automatiquement, quand c'est juridique, ça devient tout simplement une conception juridique. Une conception juridique, il n'y a rien de naturel là-dedans, il n'y a rien de vivant, et M. Normandin existe par la formule D, numéro 149-844, du, du, euh, de santé et services sociaux du Québec. Donc, quand le survivant hein, euh, naît, l'enfant qui est survivant, il est déjà une personnalité juridique, parce qu'oubliez pas que dans la loi sur les laboratoires médicaux, euh, l'enfant fétal, c'est un défunt, c'est synonyme de défunt. Donc, s'il est synonyme de défunt, c'est que la balance de la croissance naturelle de l'enfant n'est pas reconnue. C'est à l'article 223.1 et 238 du Code criminel canadien que les juges, les avocats, les ministres, les députés, les comptables, les huissiers, les policiers, la gendarmerie royale ont convenu que l'enfant devient un humain juridique, une personne juridique seulement au jour de l'accouchement de la mère, quand que l'enfant naît, vivant, que le, que le cordon ombilical soit rompu ou non, il devient un humain. C'est ce que ça dit. C'est là qu'ils disent à quel moment l'enfant, et pourtant le mot « enfant », c'est synonyme d'humain, non, en droit, en justice, en démocratie, ce n'est pas un humain tant que l'enfant, en vertu des articles 223 et 238 du Code criminel, n'est pas né après l'accouchement de la mère, que le cordon ombilical soit rompu ou non. Toute la période de croissance dans le sein de la mère, dans le placenta en question, ce n'est pas un humain et pourtant, L'ADN de l'enfant, de son ADN d'être humain, d'humain, euh, s'est prélevé sur le placenta euh, dans lequel il, il est logé durant toute sa période de croissance avant l'accouchement de sa mère. Et l'ADN ainsi que la photo de l'enfant, les empreintes digitales, votre assermentation, la façon que vous vous exprimez, votre voix et tout ça, c'est humain. Ce n'est pas juridique, mais le gouvernement, lui, il a pris l'ADN, il l'a donné à une chose. Il a pris vos empreintes dig euh, digitales, il l'a donné à une chose, donc à M. Normandin. Il a pris votre photo, hein? c'est tout par capture. Il capture votre photo, il capture votre adresse de résidence. Il capture vos empreintes digitales. Il capture votre assermentation. Il capture votre signature. Parce qu'il n'y a pas de loi ici. Donc tout est captif. Tout rentre en captivité. Tout est séquestration. Et les juges, les avocats, les notaires, les comptables, les policiers, les huissiers savent que tout est séquestration et que rien n'est humain Dans, en démocratie comme en judiciaire comme euh, tout ce qui concerne les lois législatives même si ce ne sont plus des lois législatives à cause de la loi Z03 de 1985 qui dit que les lois habilitantes au Canada ici ne sont pas législatives et le Québec ici, ben hein, la loi d'impôt sur le revenu du Québec article 1 définit le mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec donc au Québec, oubliez ça, il n'y a aucune loi au Parlement du Québec et tout les avocats et les juges qui siègent ici dans les tribunaux judiciaires puis qui sont au barreau du Québec. Tous ces gens-là, c'est eux autres qui gouvernent le Parlement canadien contre 44 000 avocats du barreau de Common Law. Et le barreau de Common Law est situé à Toronto, mais ces gens-là, ça fait longtemps qu'ils ont lancé la serviette, tout simplement. Et là, actuellement, j'espère que la gendarmerie royale du Canada et les forces armées canadiennes vont appuyer mes démarches, vont me protéger et vont m'aider à corriger le système. Pourquoi? Parce que je suis, je suis le gardien des intérêts de la reine d'Angleterre. Je ne suis pas bilingue, je suis le gardien des intérêts de notre monarque britannique et de tous ses dignes et loyaux sujets qui sont humains. Parce que la Reine d'Angleterre, c'est le pape de l'Église anglicane. Comme nous, le pape François et le pape de l'Église catholique, c'est chrétien. Vous comprenez? Et où il y a une religion, une culture religieuse et spirituelle, l'humain réside à l'intérieur de sa foi, de son âme, de son esprit. Ce n'est pas du règne animal, il n'est pas non plus du règne végétal. Il est humain, c'est le règne humain et ce n'est pas reconnu dans le monde juridique et judiciaire et démocratique. N'oubliez pas qu'au mois de septembre, vous allez aller voter. Et quand vous allez mettre un crochet sur votre bulletin de vote, vous votez à la, place, au nom, et, euh, à la place, au nom et pour le compte de la personne physique qui, elle, par la loi, est inanimée, intemporelle, inexistante, c'est une personne physique qui n'a ni race ni peuple et ça c'est dans la formule D numéro 149-844 de santé et services sociaux du Québec qui dit qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race ni peuple donc toute la, toute la niaiserie l'insignifiance de débattre de la langue ici au Québec alors qu'une chose n'a pas de langue le gouvernement ne veut pas débattre sur la question de l'humanité qui n'est pas une conception juridique, mais qui est une conception naturelle avant tout, et les gouvernements ont pris cette conception naturelle, et ils l'ont métamorphosée en choses, en conception juridique, pour devenir des esclaves, des propriétés qui appartiennent et qui enrichissent les gouvernements, alors que nous, nous sommes endettés actuellement à 174% de notre revenu brut. Et quand on parle de revenu brut, c'est un revenu soit un fonds de retraite ou un revenu de travail. Même si vous avez payé des impôts dessus, parce que le gouvernement vous appauvrit, vous êtes toujours endetté à 174% de votre revenu brut. Mais, <coughs> continuez à vous amuser. Ça empêche pas aux gens de voyager, s'acheter des belles voitures et tout ça. Mais il va falloir un jour ou l'autre qu'on puisse s'organiser. Je cherche des gens pour m'aider à organiser des structures qui puissent éventuellement lancer des corrections dans le système, corriger le système. J'étais censé donner une conférence de presse aujourd'hui. Et euh, ça se passait à Gatineau, j'ai expédié euh, cette invitation à cette conférence de presse-là à Gatineau, c'est Aline Lafont, Mme Aline Lafont, qui avait organisé tout ça, et il n'y a pas un média d'information qui s'intéresse à ça. Et pourtant, tous les médias d'information ont été invités à cette conférence de presse-là, c'est pour demain la conférence de presse, et je n'y serai pas, et elle tombe à l'eau, la conférence de presse, écoutez... On regarde, on écoute la télévision, la TVA, on regarde euh, l'ajout, hein, les quatre qui sont là, là qui parlent de, de toutes les choses de Trump, de tout ce qui se passe aux États-Unis, alors qu'ici c'est un dépotoir. Ici c'est une pollution à l'intérieur même du Québec, c'est une pollution administrative, autant législative que judiciaire, et là on est dans la pleine, en pleine campagne de séduction de toutes les partis politiques, et pourtant, ces gens-là s'adressent à des choses et vous, en arrière, bien, vous êtes endettés de 174%, mais là, ils s'en viennent avec là, des gros budgets là, pour euh, euh, des dépenses de plusieurs milliards de dollars à gauche, à droite et tout ça. Il n'y a rien qui se termine. Donc, écoutez, c'est temps de se prendre en main. J'attends votre aide. Il euh, y a des gens qui me comprennent dans le monde professionnel, que ce soit des avocats, que ce soit des notaires, que ce soit des comptables. Je vous invite à communiquer avec moi qu'on puisse éventuellement structurer quelque chose. Dans le dossier de Claude Dubé, étant donné qu'ils l'ont arrêté pour le forcer à signer, je prends l'engagement de ne pas lâcher le morceau là-dessus et je vais faire emprisonner la juge de paix qui a commandé à la Sûreté du Québec de traduire devant elle, mercredi passé, mercredi de la semaine passée, traduire devant le juge Claude Dubé pour le forcer à signer un, un document euh, afin de satisfaire les besoins du surintendant des faillites du Canada et du syndic de faillite FISET et du cabinet non euh, euh, et associé du cabinet d'avocats qui étaient là-dedans, une gang de bandits. De bandits. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit, en hein, vertu du Code civil, de forcer quelqu'un à signer un document. C'est interdit. Ils l'ont menotté pouvoir le forcer à signer, comme Guy Fontaine de Revenu Canada, l'avocat Revenu Canada qui m'a envoyé en prison, m'a forcé, il a fallu que je, je produise trois signatures différentes et ils ont accepté la troisième signature. cest une normal, c'est ma signature, c'est pas la leur, j'ai le droit de signer de la façon que je veux, c'est moi, puis en plus de ça je signais comme le représentant autorisé, ils savent bien que c'est